Pixie Army, j'espère que vous allez bien aujourd'hui je vous retrouve donc pour euh, la vidéo critique du film Aladdin, le remake live qui sort aujourd'hui dans les salles et je vais vous donner mon avis en toute objectivité alors première chose que je dois vous dire c'est que de base quand j'avais vu les bandes annonces et tout je me suis dit oh là là c'est quoi ça je... je pense que j'ai un certain ras le bol de façon générale des remakes live et encore plus des remake live euh, qui sont des copier coller des originaux et c'est ce qui ressortait je trouve de la bande annonce et surtout j'étais pas du tout convaincue par la prestation du génie. J'aurais aimé vous dire que j'ai détesté le film et qui faut absolument pas y aller, c'est pas mon retour final et il faut vraiment que je nuance mon propos à la sortie du film j'étais quand même globalement agréablement surprise je m'attendais à un échec total je m'attendais à un film qui soit littéralement le copier-coller de l'original, il y a quand même quelques modifications même si c'est pas des modifications totales, j'ai passé un agréable moment et surtout ma grande révélation ça a été Naomi Scott qui joue donc le rôle de Jasmine euh, personnage qu'elle interprète à merveille et au départ quand j'ai vu le film je trouvais que euh, Jasmine manquer un petit peu de piquant et de mordant parce que la Jasmine du film d'animation est quand même bien enragée, elle est quand même très en colère, elle, euh, elle réagit quand même de façon assez brutale là on a une Jasmine qui est plus douce mais qui au final affirme d'autant plus ses choix qui je trouve est plus intelligente et ça c'est quelque chose qui m'a énormément plu. Je vais pas rentrer dans le détail euh, de du pourquoi, du comment, de l'histoire etc mais euh, je vais quand même faire quelques petits comparatifs entre l'ancienne et la nouvelle version pour pouvoir vous donner un peu plus mon avis et vous parler euh, des points positifs et négatifs. J'ai un avis qui est vraiment très mitigé avec des points que j'adore et d'autres que je déteste donc comme je le disais euh, l'un des points positifs vraiment euh, pour moi la révélation du film c'est Naomi Scott dans le rôle de Jasmine et ça tombe bien puisqu'elle en parle elle-même et surtout elle nous parle de quelque chose que j'adore dans la conférence de presse c'est le passage où elle nous chante Speechless. C'est une chanson qui a été composée par Alan Menken spécifiquement pour le film et pour moi c'est une totale réussite donc je vous laisse découvrir ce qu'elle en dit. Um, but yeah, no, I, I think for me, speechless. Um, was just such a powerful moment you know for me it, it, that song has so much in it so much messaging in it and and I think I took kind of that the weight of what that song means to you know and how it's so relatable to so many people how it's so timely and and I think that that's that's what I took on that day and it was a really emotional day wasn't it guys like yeah. and it was lovely because you guys were there as well so I was sharing it with you um, and kind of going into the zone and guy like well oh. I was crying before you were crying <laughs> Well, I was walking. So we were we were rehearsing um, before we'd even, you know, shot anything. And I was walking past a room. And I promise you, I had no idea about this new song. And I just heard you going, duh, duh, duh, duh, duh, duh, and I went, that's the new song. I just knew it. I knew it. And I like knocked on the door and I was like, that's the new song, isn't it? And then just like walked out. It was yeah, yeah. it was amazing. You just know when something's like yeah, that's it. Yeah, it, it definitely raised the bar for us. It also, it. Ce qui nous a donné un challenge aussi, parce que c'est un gros élément de nouveau dans la histoire. Et nous avons vraiment, vous savez, Princess Jasmine n'a pas l'impression qu'elle a une voix, n'a pas l'impression qu'elle l'a entendu, et que cette chanson nous a vraiment poussé à nouveaux places. Ce que j'ai également beaucoup aimé dans le film, euh, c'est que, pour une fois, j'adore le couple d'Aladin et Jasmine. Je ne suis pas du tout le genre de personne qui aime les romances de façon générale, et... En fait là je comprends pourquoi est-ce que Jasmine tombe amoureuse d'Aladin et inversement. Je trouve que c'est vraiment très bien construit, c'est vraiment très évolutif et ça c'est vraiment bien. On comprend vraiment bien la psychologie du personnage... Par Contre, il euh, y a quelque chose qui m'a un petit peu dérangée, c'est le fait que euh, la première fois qu'on voit Jasmine, elle est directement dans le village, euh, dans la scène où en fait euh, elle retrouve Aladdin et euh, elle se fait traiter de voleuse et ils sont en course de poursuite. Et en fait, moi, c'est quelque chose qui me dérange parce que j'aurais aimé que dans le film on ait ce moment où on comprend pourquoi est-ce que Jasmine s'échappe du palais, pourquoi est-ce que le, le fait d'avoir des princes qui veulent à tout prix l'épouser euh, lui pèse autant. Et je trouve que cette introduction est faite un peu trop vite. Et puisqu'on parle d'introduction, il y a quelque chose que j'ai adoré. Bon, je m'en suis pas rendue compte au moment du visionnage du film mais je m'en suis rendu compte en regardant le film d'animation juste derrière. En fait dans l'introduction euh, du film d'animation vous avez euh, l'espèce de marchand de lampes qui vous raconte l'histoire et euh, là c'est le génie en fait qui introduit euh, l'histoire d'Aladin. et en fait il faut savoir que euh, dans la version américaine donc c'était une théorie de fans qui s'est ensuite euh, avérée vraie, euh, dans la version originale c'est Robin Williams qui fait à la fois du, la voix du génie et à la fois euh, la voix du mec qui vend les lampes et surtout, euh, si vous faites bien attention, en fait, ce personnage dans l'introduction porte un peu un Disney boom de génie et en fait, il se trouve que on pourrait imaginer en fait que c'est euh, le génie mais sous une forme humaine qui raconte l'histoire et en fait, quand je m'en suis aperçue, je me suis dit ah ouais, quand même, bien joué Et il y a plein de références comme ça en fait, en regardant le film d'animation je me suis rendu compte qu'il y avait plein de phrases qui étaient faites en commun, il y a plein de petits clins d'œil les chansons sont exactement les mêmes et ça c'est quelque chose que j'attendais, euh, tout ce qui est ce rêve bleu et tout, ils se sont pas amusés à le retrans alors, par contre j'ai vu le film en VO et pas en VF donc si ça se trouve en VF ça a changé mais en tout cas en VO c'est exactement les mêmes paroles et ça c'est vraiment cool si vous avez envie de chanter le film. J'avais donc comme je vous le disais tout à l'heure une grosse préoccupation sur le génie d'Aladin euh, parce que bah... C'est difficile décaler Robin Williams. Je trouve que Will Smith a su s'approprier euh, le personnage du génie. Et justement, dans cet extrait, il en parle lui-même. Le the, the, the challenge pour moi, bien sûr, was le niveau de la performance que uh, Robin Williams a the dans le premier film. C'est comme, quand vous regardez quelque chose comme ça, c'est vraiment terrified J'étais the avec l'idée, j'étais honnête par le. The, the, the request but I was just listening I just couldn't find what do you add to that Um, and then the, the, the, the first thing is that it was gonna be live action. So I was like, okay, the fact that it's live action, that there's, there's you know, acting, and there's, there's comedy and drama that you'll be able to do that will add a different flavor. And then the first day I got in and started messing with uh, Friend Like Me. That was the, that was the first song that, that uh, I played around with. And then in that moment, Uh, I found the genie, the idea adding the the hip hop flavor to the genie, and then it exploded for me. It was like, oh, what Robin did is he used his personality. He used himself as the genie. And then in that moment, it was like, oh, I'll just, I'll use my, you know, le truc qui est plutôt cool, c'est qu'au final, il nous a proposé une interprétation du génie qui est très différente. Donc, il n'y a pas vraiment de comparaison à avoir. Bien évidemment, on compare puisqu'on connaît les deux personnages, mais ils ont quand même réussi à nous faire quelque chose d'un petit peu différent. Bien évidemment, euh, là, le génie est plus sous une version hip-hop, donc ça peut plaire comme ne pas plaire. J'ai pas aimé, du coup, la version euh, Je suis ton meilleur ami, euh, qui était très centrée sur la danse et je trouvais qu'il y avait beaucoup moins de magie, beaucoup moins de spectacle que dans la version originale. Par contre, j'ai adoré la connexion qu'il y avait entre Aladdin et le génie, j'ai adoré ce qu'ils ont rajouté du génie et je trouve que ça reste quand même un personnage qui est très intéressant, très profond, très touchant. Et euh, autre point négatif, et ça, là on entre sur les deux points les plus négatifs à mon sens, c'est le fait qu'il n'y a que Will Smith en fait, qui apporte la comédie dans le film, à mon sens, hein, c'est vraiment mon avis. Je trouve que le film d'animation est vraiment très très drôle notamment grâce à la participation de Yago. Enfin, Il y a quand même pas mal de punchlines un peu drôles, de situations euh, qui donnent du mordant, là c'est pas vraiment le cas. Euh, je trouve qu'à part Will Smith qui apporte quelques touches d'humour pour le reste on se fend pas la poire non plus et c'est quelque chose qui me dérange et surtout moi mon gros gros gros gros gros bémol c'est euh, l'interprétation de Jafar que j'ai détesté tout du long, <rire> je suis désolée j'adore les méchants hein, mais là alors le mec n'a pas cligné une seule fois des yeux c'est un détail mais quand même il faut que je le dise et surtout je trouve que la version du, de Jafar qu'il nous a faite était vraiment une version très linéaire en fait très simplifiée pour moi, euh, Jafar c'est vraiment un personnage qui est très dans la manipulation, qui susurre. Là on nous a fait un personnage qui est très colérique, très mono-expressif et je trouve ça très dommage. Et je pense que ça dessert le film, surtout que vraiment tous les autres personnages et même les personnages secondaires, notamment Hakim ou la servante, sont des personnages qui sont très intéressants. Yago ils l'ont vraiment réduit à une fonction première, limite le tapis est plus intéressant que lui et ça je trouve ça vraiment très triste de façon globale je vous conseille d'aller voir le film pour vous faire un avis, bien évidemment la Pixie Army c'est toujours le conseil que je vous donne c'est pas la déception à laquelle je m'attendais mais c'est pas non plus le coup de cœur de l'année hein. je pense que c'est un film qui va quand même plaire aux fans d'Aladin, si vous aimez les personnages forts si vous aimez les belles histoires d'amour vous allez adorer, si vous aimez Will Smith vous allez adorer, euh, et Will Smith est un amour hein, sachez-le, <rire> moi euh, pendant la conférence de presse j'avais des étoiles plein les yeux en le voyant. je vous le conseille maintenant à mes yeux ça reste pas non plus le meilleur live action, mais ça j'en parlerai dans une prochaine vidéo, puisque vous avez été très nombreux à me demander mon avis sur les live-action que je préfère et ceux que je déteste. Voilà pour cette vidéo, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous comptez aller voir le film, si vous pensez que ça va être plutôt une bonne surprise ou pas, et si vous regardez cette vidéo bien après la sortie du film, je veux votre avis en commentaire. En attendant la prochaine vidéo, prenez soin de vous la Pixie Army, je vous aime Bisous, bisous, bisous Et alors pour cette scène post-générique, je tenais à vous faire profiter euh, d'un moment absolument incroyable que j'ai eu la chance de vivre. Je réalise toujours pas d'ailleurs que j'ai eu cette chance et euh, je vous remercie d'ailleurs de me suivre puisque c'est grâce à vous que j'ai ce genre d'opportunité. En plus de la conférence de presse avec les acteurs du film, on a eu une, euh, une espèce de masterclass avec Alan Menken. Alan Menken c'est notamment la personne euh, qui a écrit tous les, toutes les chansons depuis les années 90 jusqu'à présent euh, des plus grands films Disney, en tout cas de ceux que j'aime le plus. Il nous a chanté quelques de ses titres et il nous a parlé un petit peu de la conception des chansons et je voulais vous partager quelques extraits ici juste pour vous. C'est du bonus, c'est pour moi Room. And of course, yeah, it goes up to uh, Arabian. Nah, nah, nah, nah, nah, nah. That just right there. Ah, It's getting capturing the Arab inflection. And then we meet our genie. And the genie is described the genie of the ring is the genie of the lamp and the genie of the ring. Genie of the ring is described as black and having like an earring like a hipster. And so. I thought like Fat wall, I loved Harlem jazz. And thus, <laughs> <laughs> Oh, my. <laughs> my, my. <laughs> well, I remember, had them forty thieves. She had a thousand tails. And Mr. Ewell, look, was up your sleeve. In Prince Ali, Fabulous scene, Ali you Genuflect, show some respect. Now, one day, Spectacular coterie! And of course the magic carpet ride where I wanted the feeling of a romantic Spanish guitar and floating through the clouds. I can show you the world shining, shimmering, splendid. Tell me princess, now when did That's the musical sort of package that is Aladdin uh, that we built on and, and I have been building on since the animated and then to Broadway and now to this movie.